« Écoute au bébé, la voix de ta mère » est une expérience que chaque mère fait avec son bébé quand il va bien. Expérience extraordinaire d'échange musical où chacun semble connaître le rythme et le mouvement musical de l'autre. Nous allons écouter un tout petit fragment entre Dorota 7 sept mois et sa mère. C'est le réveil maman l'invoque musicalement dorota répond et vous verrez que à chaque fois que sa mère relance dorota répond de façon tout à fait musicale mmh. pois Johnny Steve teve, bem meu bem tá mil. bem. tá tá tá tá nous allons voir qu'il s'agit là bien d'une pulsion invocante qui peut se jouer non seulement au niveau de la voix, mais aussi au niveau des gestes. Vous allez la voir Montrer la langue sur un mode très coquin pour obtenir le regard de l'un, de l'autre, du troisième et évidemment, notre plaisir qui s'entend dans le rire que nous ne pouvons pas ne pas avoir. Je suis et puis je Dorota, dans les premiers mois de sa vie, avait été un bébé à risque d'autisme. Là, elle nous rassure complètement.